Coucou YouTube Je tombe sur une équipe de streamhackers. Vous allez voir, je vais leur faire payer d'être venus dans mon lobby. Likez, commentez, plus de 30 kills Les gars, regardez Regardez Les français sur ce jeu, vous m'écurez. C'est trois français, et celui qui m'a tiré dans le dos, il a code en pseudo. Comme un certain joueur qui mettait code chaud à chien. Qu'est-ce qu'il y a T'attendais que je revienne C'est eux. C'est la, la team de streamer qui vont marier dessus. Ah là là, mais qui ça peut être? Le mode streamer change rien, hein, poulet. Il est pas développé comme suite de Fortnite. Puis la merde celui de Warzone. Mais mec, tu, si tu me prends pas dans le dos, tu pues la merde. Hein. Donc euh, fais attention. Je lui ai fait une exec à sec, frérot. À sec J'ai essayé de le défoncer. Je crever chat. Tellement de monde. Je crois qu'il y en a un qui campe juste là. Genre le Lusiano. Euh... Ouais, là ça doit être. Ah, là, là je suis sur les traces d'un fils de pute. Y'a hein. ah. plus personne. un autre encore un autre, les gars, qui veut jouer Code euh, code machin Ah, ça, là, ça prend le camion. Et qu'est-ce que tu fais, frérot T'es ridicule, je te... Oh... Y'en a deux qui reprennent leurs armes pendant que deux m'occupent avec le camion. Tu pues la merde. Ok. Ça arrive hein. et en courant. Hein. Et alors, on regarde pas au-dessus. Ah, ah oh non, c'était la team de, c'était la team de Streamac. On des renseignements du tour de communication proche. Vous avez vu où ils sont les gars? Ah. Regardez. Les trois Streamhacks sont en face. Ils veulent jouer à 3 parce qu'ils Ils savent. Quelle indignité! Ah! <rire> Je finisserais, non DZ Et alors Des z choux, machin, on a, on a eu un problème 1, 2, 3 ça marche plus là Ça dégage chat. Ah putain ils m'ont foutu les boules ceux là. On a 3 spectateurs. Je vais essayer de leur faire passer un message. Voilà ce qui va arriver alors compte soon. Merci à ta place, j'aurais déconnecté. I win. Let's go. Merci Anto pour les 24 mois. Voilà je comment, je on me me chat. Malgré go, quatre y fils y de pute dans, un dans un la game qui sont là pour ça. On sort une petite 30 kills à plus de 12 000 de dégâts. De la bonne viande ça les gars, comment on voyait De la bonne viande. Alors les manges merde On est là ah. Ils répondent pas à leur pseudo.